Une pièce violente, profonde, poétique. Un archevêque assassiné sur ordre du roi dans sa cathédrale. La révolte des pauvres et des femmes. Et les chants sublimes de Purcell pour la mort d'une reine.